Bienvenue Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans mon podcast Raconte-moi ton métier. Aujourd'hui, nous allons découvrir le métier d'atsem à travers le portrait de Johanna. Bienvenue Johanna Bonjour alors Johanna, on va tout de suite repartir dans ton passé et voir s'il si, euh, y a eu un, un petit impact justement sur euh, le choix de ton métier actuel. Est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance ou de ton adolescence qui, euh, qui ont marqué justement voilà, ton parcours bah, En fait, j'ai une, une enfance assez, assez tranquille. Euh, j'ai grandi dans un tout petit village tout mignon avec une petite école à l'ancienne avec, euh, c'était vraiment un esprit bon enfant, euh, c'était vraiment, j'ai passé euh, vraiment de, une, très bonne, une très bonne enfance là-bas, pour ce qui est euh, de l'élémentaire, après c'est arrivé au collège où c'est un peu plus euh, gâté, mais en général non, j'ai plutôt euh, de bons souvenirs. Et tu penses que euh, ça a ça peut-être... Euh... Euh, ça t'a peut-être motivé à travailler auprès d'enfants Est-ce qu'il y a eu des souvenirs particuliers qui t'ont donné envie de travailler auprès d'enfants en bas âge Pas du tout. Pas du tout. Mais tu as le droit. Hein non. <rire> c'est pas grave en fait. Hein non pas du tout parce qu'en fait euh, c'est au... à travers justement euh, le métier que j'ai choisi aujourd'hui que j'ai pu me remémorer ces bons souvenirs. Parce qu'en fait euh, comme je t'ai dit L'école ça se passait super bien et tout ça, après ça s'est gâté un peu au collège, parce qu'en fait au collège, comme une, un bon nombre d'enfants malheureusement, euh, j'ai subi du harcèlement scolaire. Et donc du coup euh, ça, ça a pris vraiment euh, le pas sur tout. Donc euh, pendant très très très très longtemps, euh, tout, ce qui, euh, euh, tout ce qui était en rapport avec l'école, euh, je l'avais un peu mis de côté, parce que bah, du coup je gardais vraiment en souvenir euh, que ces, euh, ces années-là. Et c'est vraiment après, quand j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler à l'école, que j'ai redécouvert l'école, que j'ai pu me, redémorer, me remémorer ces bons moments, en fait. Donc, en fait, tu as fait d'autres métiers, déjà en lien oui. avec l'enfance. Alors, après, voilà, c'est ça. ça comme je te disais tout à l'heure, je n'ai pas un parcours classique euh, pour une ATSEM. Okay. Euh, donc, en fait, moi, je suis allée après au lycée en filière L, option euh, art plastique. Donc, le précise, okay. parce que après, c'est un déterminant pour mon choix, en fait. Après, euh, bah, j'ai tout arrêté, euh, j'ai fait ma petite crise d'adolescente, j'ai mmh. arrêté les études, j'ai fait des petites euh, voilà, petites très désobéissante avec mes parents, voilà. et euh, du coup euh, je voulais partir de chez moi, avoir mon autonomie, donc euh, du coup euh, j'avais un petit copain à l'époque qui était vendeur, et euh, bah, j'ai vu qu'on pouvait tra travailler facilement, donc j'ai tout arrêté, je me suis dit, travailler dans les magasins. J'aime bien la mode. J'aime les choses. Et puis, euh, je me suis aperçue que, bah non, <rire> sans euh, qualification, sans diplôme, on ne peut rien faire. Enfin, vous trouvez des travaux enfin, On trouve du travail. On trouve toujours du travail. Mais le problème, c'est qu'on va te demander de faire n'importe quoi. Euh, tu vas être moins bien payé. Tu vas être moins bien considéré. Mm. Donc, à 18 ans, je suis partie dans une école euh, bah, pour adultes, Greta tertiaire où j'ai pu passer euh, mon BEP vente en un an, au lieu de le faire normalement en deux ans, je crois. <rire> avec de l'apprentissage, non moi je l'ai fait en un an parce que c'était une reconversion pour les adultes j'étais la plus jeune, j'étais le bébé de la bande mais comme euh, on a vu que j'étais très motivée euh, du coup on m'a pris donc après j'ai fait des stages, c'était super bien et puis après bah par chance euh, j'ai trouvé tout de suite un travail dans une boutique euh, sac à main, bijoux enfin voilà tout ce que j'aime <rire> et on faisait euh, pas mal de merche de, mer de merchandising, la mise en avant des produits et comme je t'ai dit avant j'étais pas mal dans les arts j'aime bien tout ce qui patouille comme ça mettre en avant les choses et tout ça la création donc, tout voilà tout ce qui est créatif j'adore mmh. donc du coup euh, je me suis vraiment épanouie c'est j'adorais vraiment la vente le contact avec les gens euh, le fait de, de bouger d'être en mouvement euh, de parler avec les gens de conseiller les gens enfin j'ai toujours eu par contre cet aspect là euh, euh, dans la manière de parler enfin voilà j'aime ai, beaucoup le contact les métiers de contact j'adore mmh. euh, parce que euh, j'avais déjà pu euh, mon père il m'avait fait faire des stages à la caisse de Téco l'époque un métier vraiment de bureau euh, pur mmh. et là je n'avais pas accroché du tout ce qui était coincé dans un petit bureau tu parles à pas tu parles à personne tu bouges pas et pour moi euh, avec mon caractère mon tempérament qui tient pas en place pas possible. donc euh, là vraiment dans la vente je me suis vraiment épanouie et en plus au bout de trois quatre ans j'ai grimpé les échelons assez vite donc je suis devenue responsable de magasin d'accord donc euh, voilà euh, vraiment euh, je m'épanouissais bien et puis un jour bah... J'ai rencontré mon mari actuel, je suis tombée enceinte, et là je me suis posé euh, vraiment un, un choix. Je me suis dit, est-ce que parce que tu travailles dans la vente, et moi j'adorais ça, mais tu travailles le samedi, tu travailles aussi le dimanche, tu finis très tard. Mmh. Euh, comme je t'ai dit, euh, la mise en des produits en avant, bah tu le fais pas pendant que le magasin est ouvert, donc soit tu commences très tôt. Ou soit tu finis très tard, donc euh, bah, toute seule, ouais. ça me convenait, mais avec un petit bouchon, je me suis dit... En euh, oui. Voilà. Après, bah, tu connais, c'était le premier bébé, euh, j'étais dans mes hormones, euh, je lisais tous les livres sur les bébés, j'étais enceinte, j'étais très fusionnelle avec mon bébé, et puis je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire plus tard je veux un métier où a du contact et tout ça, je veux travailler dans une crèche. Mais vraiment, c'était vraiment la crèche. Donc, euh, je regarde quest ce qu'il faut faire pour travailler dans une crèche et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire une rupture conventionnelle de contrat. Donc, j'ai été voir euh, mon grand patron, parce qu'à l'époque, il n'acceptait pas les ruptures conventionnelles de contrat. Donc, mais comme il me connaissait bien, il m'a fait euh, une petite fleur. D'ailleurs, je le remercie. Il m'a fait ma petite rupture conventionnelle. Donc, après, ça m'a permis euh, d'être au chômage. Donc, je suis allée voir Pôle emploi à l'époque, parce que je voulais faire ma formation pour avoir mon CAP Petite Enfance. Et euh, Pôle emploi, euh, là-dessus, pas beaucoup d'aide. Rien ouais, du ouais. tout. Euh, non. Là-dessus, j'ai été extrêmement bloquée. Euh, ils ne comprenaient pas trop euh, mon choix parce que des annonces de, bah, de vendeuses, de responsables, ils en ont à l'appel. Donc, euh, pas du tout aidé Ils m'ont donné plutôt des formations pour être euh, assistante maternelle à la maison. Je ne voulais pas du tout. Donc, euh, premier conseiller, ça ne s'est pas bien passé du tout. Donc, euh, bah, j'ai dit, bon, bah, je vais regarder ce que je peux faire de mon côté. Donc, après, j'ai vu que euh, par le CNED, on pouvait faire une formation à la maison. Euh, donc, c'est payant, ça a un certain coût. Dans Mais euh, j'ai vu qu'en un an. Euh, je suis partie voir Pôle emploi, euh, j'ai eu un autre conseiller qui euh, bon, m'a dit « ok, mais il fallait que je paye ma formation ». J'ai payé ma petite formation, alors là c'était vraiment le bonheur parce que j'étais à la maison, j'avais ma fille, elle était bébé, donc ça me permettait de, euh, de la garder, de travailler en même temps. Alors savoir que c'est une utopie euh, de s'imaginer travailler à la maison avec un petit bébé, parce qu'on bah, ah garde bon. ses devoirs <rire> Oh, vas-y, je vais le faire demain, j'ai le temps. <rire> Donc, Ça va bon. être procrastiner. <rire> en j'ai de la chance, une mémoire extraordinaire, c'est que je lis un texte, je retiens assez facilement ce que je disais. Oui, en effet, c'est une mon collègue hier. Ouais, j'ai des facilités à la base, euh, donc bon, bah, c'est pour ça j'ai bien profité euh, de ma petite puce euh, En même temps, je lisais. Euh, et puis après, j'ai fait les stages. Alors, ça, c'est très important. Les stages, alors quand on fait un CAP, comme toutes les voies formation d'après ce que je peux voir, maintenant, ça, ça commence une vraie galère. Si on veut trouver euh, des stages ou de l'apprentissage en France, ça, sera, ça reste... Euh... Donc j'ai beaucoup galéré, par contre, pour trouver les stages, surtout en crèche. Mmh. Euh, je suis allée quand même à... Presque une heure de chez moi pour trouver un stage en crèche. Parce qu'il n'y a donc pas beaucoup de postes ou parce que. Non, ils ne prennent pas beaucoup de stagiaires bah parce que bah, c'est quand même un risque, c'est du temps. Euh, je ne suis pas une jeune étudiante, j'avais quand même euh, derrière son CV une bonne. Euh, euh, j'avais 26 ans, euh, j'avais oui. déjà travaillé, donc ils savaient qu'ils allaient pas prendre familier. une petite jeune et tout ça, oui. de 18 ans, qui découvre, mais. Euh, j'ai énormément galéré, parce qu'au départ, comme je te dit, je voulais vraiment travailler en crèche. Donc du coup, euh, moi je cherchais surtout, euh, t'as trois mois de stage à faire. Mmh. Et moi je cherchais euh, bah, deux mois en crèche et un mois en école. Parce que, alors quand je voyais qu'il fallait faire un stage en école, je disais :« mais non, j'ai pas envie de trouver en école. Ah oui, et il faut, faut les deux, c'est rigolo ça. Ouais. Je ne voulais pas, <rire> mais vraiment pas. Mmh. Du coup, euh, mais il fallait euh, ces stages. Et du coup, bah, je trouve un mois... Euh dans une crèche et euh, une gentille école, une école toute mignonne qui veut bien me prendre pour mes deux stages. Donc je boude. <rire> Donc je ouais. fais, je dis à mon mari, je veux pas y aller, je veux pas aller à l'école, ça me dit rien du tout, j'aime pas l'école. Et puis le premier stage, je le fais à l'école. Donc je traîne des pieds. En plus, je savais pas du tout ce que c'était une ATSEM, parce que franchement, je me sou... mes années de maternelle, je me souvenais vite fait euh, de souvenirs de copains euh, en Petite section, il y avait un lapin dans la classe, donc je du petit lapin. Oh, ça t'a marqué. Des copains vite fait. Oui, oui, <rire> oui, parce que je m'étais fait gronder comme j'embêtais le lapin. Et euh... Euh, non, non, et puis on avait fait un costume, je me souviens, on avait un costume avec des ailes de papillon. Euh... Six souvenirs comme ça, et de euh, surtout en grande section de, de dames, une maîtresse qui n'était pas très sympathique et d'une dame qui l'accompagnait, qui n'était pas sympathique non plus, qui n'était pas ah, très importante qui criait aux Donc j'étais restée là-dessus. Donc je voulais pas y aller. Je... Non. Donc, j'y vais en faisant du bouillon. Donc, ton mari t'a la main. Contente d'avoir trouvé quand même mon petit stage. Et puis là, j'y vais. Et euh, bah en fait, euh, bah, j'ai eu un coup de foudre. C'est en fait. vraiment ça. On m'explique euh, le métier, j'ai une ADSEM, mais géniale, une formatrice, mais c'est, je ne la remercierai jamais assez, mais qui était géniale, qui m'a pris sous son aile. Les enseignants, ils ont été top, euh, la directrice, alors elle était assez sévère avec moi, mais euh, c'est important aussi, elle m'a beaucoup aidée. Mmh. Euh, pourtant, j'avais 26 ans à l'époque, mais elle m'a prise vraiment euh, sous son aile, comme une de ses élèves important parce que j'ai quand même été punie de sortie scolaire pour finir mon dossier pour qu'il soit parfait. Ah ouais <rire> J'ai boudé, j'ai dit non. Non mais bon. Et là j'ai découvert en fait un, un métier super sympa en, avec beaucoup euh, bah, de patouilles, de créations, euh, des enfants euh, qui parlent, qui communiquent, euh, qui sont trop choux, qui sont vrais, qui sont francs. Euh, non en fait c'est... Le premier jour, je suis revenue euh, vraiment, euh, ouais, pas choquée, mais vraiment, je me suis dit, ah, je m'attendais pas à ça. <rire> donc et ça t'a donné euh... envie de revenir le lendemain quand même Oui, énormément, parce qu'en plus, je parlais beaucoup avec mon atsem qui, pareil, c'était une reconversion. D'accord. Avant, elle travaillait en pharmacie, elle était préparatrice en pharmacie, donc euh, ça n'a rien à voir. Donc du coup, elle a vraiment pu m'expliquer. Et oui, les enfants, plus, j'étais dans une classe de petite section, ils étaient trop mignons, ils étaient... Euh... Et puis, euh... ah non, c'était génial, tu faisais des activités avec eux, tu jouais avec eux dans la cour d'école euh, et euh, en fait c'était euh, ils viennent te voir, euh, t'es kiff, enfin, ils cherchent à, à, te, à te connaître, à te découvrir, enfin voilà. Dans le sens du c'était ah immédiat en fait. Ah, c'était super, après j'ai commencé à faire du découpage, après j'ai fait de la peinture avec eux et euh, ah non franchement c'était super, euh, du sport, de la motricité, je me rendais pas compte tout ce qu'on faisait dans une maternelle parce que je te dis j'en ai aucun souvenir. Donc euh, franchement c'était super sympa. Euh, premier stage donc du coup qui se passe super rapidement et euh, vraiment avec un bon souvenir et une envie de revenir et en plus je savais que j'allais revenir euh, pour la période du coup de janvier avec, et tu euh, pouvais revenir dans la, la même école tu veux dire oui ah ça c'est top comme ça tu as pu voir l'évolution aussi oui oui oui oui après du coup je vais en crèche où c'était mon gros coup de cœur et là bah du coup euh, désillusion <rire> euh, parce que j'étais restée <rire> non j'étais très contente j'étais avec des petits bébés ça me rappelait ma fille à la maison euh, du coup, c'était un peu plus plan-plan, euh, tu joues beaucoup au sol, euh, sur des tapis, euh, on est assise, fait euh, des petites activités de motricité, mais les tout petits bébés, euh, ce au départ, on fait un peu toutes les petites sections, hein, c'est un peu comme et, dans une école, il euh... y a des âges, voilà, tu vois, euh, donc... Euh... L'âge des petits, bah, on... tu es sur un tapis de jeu, tu agites des petits hochets, des choses comme ça. C'était assez calme, du partage avec l'enfant, oui, des câlins, des soins, de la bienveillance, euh, des repas, des moments de, là, de câlins pour le dodo et tout ça. Mais c'était pas euh, le terme, peut-être pas choquant, mais assez vivant pour moi. C'était pas assez. Euh, ça manquait d'activité. Il y avait un peu moins en fait. d'interaction. Ouais, c'est ça, ça. Moins d'activité, moins d'interaction et... avec l'enfant. Donc, euh, du coup, euh, par contre, l'équipe super sympa, pareil. J'ai été super bien accueillie. Ça m'aide. Même maintenant, ça m'aide de savoir comment on travaille aussi dans les crèches. Et euh, petite parenthèse, du euh... coup, tu étais loin de chez toi à chaque fois ou pas Alors, l'école, euh, non. C'était à un quart d'heure de chez moi. La crèche, oui, c'était à une heure. Oui, donc, euh, motivée, et plus comme euh, je n'ai pas le permis, il fallait y aller en transport. Donc, euh... en plus c'était l'année où il y a eu des grosses chutes de neige. Euh... D'accord. que toute la France a été paralysée, qu'il y a des gens qui ont dormi euh, dans l'a crise. Et Moi, j'étais coincée, je voulais pas dormir à la crèche, j'étais dit non ah ouais. <rire> Donc j'avais de la chance, j'avais de la famille qui habitait pas loin, mais euh, à chaque fois, c'est ça je tiens à préciser, parce que je sais que c'est très important, hein, si vous recevez des stagiaires, hein, si vous nous écoutez, euh, <rire> de la bienveillance. <rire> et ça compte énormément, parce que quand tu es dégoûté, après, tu n'as pas envie de revenir. En fait. Mais là, à chaque fois, j'étais euh, super bien accueillie, et vraiment bien épaulée. Mmh. Après je refais mon stage dans la deuxième école, enfin entre temps tu as des périodes à la maison où tu travailles, et le deuxième stage dans l'école ça se passe super bien, euh, mon dossier je le fais, je le rédige, ma directrice justement est avec moi tous les jours euh, pour m'accompagner, pour voir pour mon dossier, très important aussi, elle euh, m'a vraiment bien épaulée, donc tu sais c'était une directrice un peu à l'ancienne, elle mmh. la vous voyez, même ses collègues la vous voyaient. Euh... <rire> ça peut arriver hein. <rire> voilà, il y avait une certaine hiérarchie euh, donc voilà, moi j'étais très intimidée du coup par cette dame, pourtant je te dis avais 26 ans, mais pour moi c'était, voilà <rire> et puis, euh, puis euh, il y avait une sortie il fallait euh, accompagner les enfants euh, dans une médiathèque vois, pour avoir un petit spectacle de musique et puis elle dit, eh bien, ton dossier est très bien mais il pourrait être beaucoup mieux donc euh, bah, tu vas profiter que les enfants soient partis et bien peaufiner ton dossier à l'école et tout et là je dis, oh <rire> méchante, <rire> je ouais, elle n'est pas gentille avec moi. Et non, je le remercie, je le remercie après, j'ai eu un vin à mon dossier. Donc... Ah oui, bon, elle, elle t'a bah. poussée dans tes derniers retranchements. Quoi. Franchement, en plus j'ai pu revoir les enfants, je les avais vus au tout début, je les ai vus un tout petit peu plus vieux, euh, tout de suite ils m'ont reconnu ils m'ont fait des câlins, enfin, j'ai été accueillie à bras ouverts par les enfants, même maintenant je m'en souviens, hein, j'avais des enfants... Hein. Milou, Octave, c'est des enfants, ils m'ont marqué. et euh... ah, J'étais trop contente, donc j'ai dit je vais faire ça. Je travaille du coup, tu vois, c'est pour ça que je te dis c'est très important, parce qu'en fait j'ai totalement euh, fait un virage. Euh, voilà. Ouais. J'étais partie ah. vraiment euh, crèche bébé ma fille, et en fait je pense que je projetais ce que je voulais faire avec ma fille euh, qui était à la maison, qui était tout petit bébé. Et euh, je, comme je t'ai dit, j'avais eu un petit peu dégoûté d'école l'école quand j'étais petite. Euh, et du coup, c'est ça, ça m'a fait revivre les bons moments que j'avais à l'école. Je me suis dit, mais oui, moi aussi je jouais à ça, moi aussi je faisais ouais. ci. Et du coup, voilà, tu vois, ça m'a aidé à retrouver mes souvenirs, en fait. Ouais, tu t'appuies dessus, et parfois, euh... justement, pour... pour oui, euh... c'est très important. Ouais. C'est très, très important, parce que, bon, après, donc, du coup, euh, je réussis euh, mon CAP, je passe euh, Très bonne note, pas me vanter, mais voilà. Félicitations, alors j'ai bien cartonné. Et après, là où j'ai du bol, j'ai toujours eu du bol pour trouver du travail, Delphine. Je ne sais pas pourquoi. Mon, mon mari se moque souvent avec moi, c'est ça. Euh, donc, euh, il me dit Bon, il bah, faut chercher pour la rentrée prochaine, en septembre, c'est là où. Comme tu veux travailler en école. Il dit Cherche en crèche quand même, parce qu'on ne sait jamais. Donc, euh, je rédige 3-4 lettres de motivation deux pour, pour des écoles et deux pour des crèches. Crèche me dit Oui, notre crèche, non. Une école, euh, non. En fait, je voulais. Là où j'avais fait mes stages, c'était une petite ville, mais où il y avait euh, trois écoles différentes. Donc je me suis dit, bon, je vais postuler, j'ai fait des stages, donc eux, ils me disent non. Et coup de bol, une petite ville euh, m'accepte, j'habitais à 10 minutes, Delphine, je ne connaissais pas cette ville. <rire> Et donc je me suis dit, mais c'est où en plus Mais le pire, c'est ça, c'est hein. où euh, J'ouvre une carte, parce que je venais juste d'arriver dans la ville où j'étais, mais ça faisait 2-3 ans que j'y étais. Donc, mais bon, je pas du tout de ce côté-là. On <rire> regarde, et je vois, c'est derrière la forêt, je me dis, c'est quoi ça On postule, et ils me disent oui, pour un entretien, bah, j'y vais, euh... pas super confiante, parce que je me suis dit, bon, attends, c'est la seule école qui t'a dit oui, t'as envoyé 4 CV, donc euh, voilà. Alors quand tu dis donc, que j tu vas dans à... des écoles, tu... en fait, tu envoies ton CV auprès de qui De la mairie. De la mairie, hein, oui. Ah oui, pardon, excuse ah, moi j'ai vais. Euh... Bah oui, j'imagine bien, oui, mais, mais bon, ouais, je... C'est la, la mairie qui gère les adsem. les ADSEM. Oui. Voilà, c'est la mairie qui paye les ATSEM et euh, qui gère les ATSEM, donc voit des mairies. Donc j'y vais, bon, euh, en plus moi je te dis, je viens du domaine de la vente. Donc euh, dans la vente, en plus à la fin j'étais responsable de magasin, donc je faisais passer des entretiens d'embauche, donc je savais euh, comment ça se passait, je savais, euh, je sais me présenter, euh, je sais, ouais. voilà, répondre aux questions. Donc, euh, moi j'y suis allée en costume, en tailleur, avec chemisier, <rire> ah <oui. rire> toute pomponnée, et, euh, mais parce que l'apparence, en fait, on dira pas, mais c'est très important... Euh... Quand tu poses ta candidature et quand tu as un entretien et il faut avoir une bonne présentation euh, comme une bonne élocution et euh, une bonne lettre aussi de motivation parce que je vois beaucoup maintenant de jeunes qui disent ça sert à rien ça sert à rien euh, si, si, si, ouais, c'est une, une, une première bien sûr, accroche qui est énormément. Bien sûr. un dossier de présentation et se présenter c'est extrêmement important ouais. donc j'y suis allée avec mon costume et tout euh, pas très confiante et puis euh, là je suis tombée sur un maire mais un maire adorable mais, euh, parce que, je ne dis pas ça parce que c'est lui qui m'a embauché, mais c'est vraiment euh, un, un monsieur bon, un peu âgé, mais vraiment le, un papy, mais vraiment adorable, coup de cœur, très gentil. J'y suis allée, j'étais un peu en stress quand même, hein, je n'étais pas confiante et tout. Et puis, elle euh, bah, a chargé aux affaires scolaires, euh, très gentil. Et euh, donc, euh, bon, l'entretien le, se déroule super bien. Et puis, euh, je ferme la porte et j'entends, euh, ah, bah, elle est bien, elle. Ils avaient, ils avaient oui. ouvert les portes ouvertes. Donc du coup je repars, toute vieillette et tout, je vois une autre dame qui va pour le, euh, qui attendait après par la suite et tout, bon. Je... Tu l'as pas dit de ah, s'en aller Mais ça s'est bien passé, hein Tu aurais pu lui <rire> dire de s'en aller. Ah non, mais attends, attends, attends, c'est dingue cette dame, attends, tu vas voir. Donc après, on euh, du coup j'attends une semaine, on me dit oui, voilà, la chargée aux affaires scolaires m'a dit, ben, on vous a beaucoup aimé, vous êtes l entretien, c'est très bien passé, on vous prend, et elle me dit, il euh, faut passer le concours d'ATSEM. Alors, tu vois, moi, je ne pas trop étude. Euh, je ai déjà de faire un an, je fais un an. Donc je regarde ce que c'est le concours d'ATSEM, je vois qu'il euh, est un peu compliqué euh, à passer. Il y a beaucoup d'inscrits et peu, euh, peu de place, comme d'habitude, à hein, tous les concours de France. Hein. Hum. Donc euh, je lui dis oui, oui, je vais le passer. Après je me dis bon, c'est pas grave. Donc euh, et je commence dans cette école, dans cette petite école de petit village, où je suis toujours aujourd'hui, ça fait dix ans. J'ai fêté ma dixième rentrée cette année. Donc, ben Voilà, ça se passe super bien. Et la jeune fille, justement, alors, c'est quand même un petit village, tu vois. Et il y a cette petite école. Donc, euh, moi, par exemple, ma classe, c'est petite section, moyenne section, à l'époque, grande section. Et après, tu avais juste une classe CP, CE1, CE2. Et après, une autre partie, CE2, CE1, CE2. Donc, vraiment la petite mmh. école de village. Mais tu as quand même une crèche dans ce petit village. D'accord. Et j'avais pas le permis, je prenais le bus, et il y a une jeune fille qui sort de la crèche, qui travaille à la crèche, et qui me dit « Ah, mais on s'est déjà croisé. j'avais postulé pour être à TSEM ». Et elle me dit « Ils m'ont pas voulu, du coup je travaille à la crèche hein ». Je me suis mal. <rire> le monde est petit. <rire> et du coup, elle travaille toujours à la crèche, et moi je, trouve, je travaille toujours à, dans cette petite école. C'est euh, drôle. Et elle drôle. a gardé ma deuxième fille après, tu vois, c'est vraiment... Ah oui, bah oui, là forcément il y a du bien. Donc euh, voilà, petite école où je suis toujours et où ça se passe super bien. Donc c'est pour ça que je ne peux pas trop juger de ce qui se passe dans les grandes écoles. Euh, moi, je suis dans une petite structure. Vraiment, euh, j'ai envie de te dire, un peu familiale. Ce n'est pas pour vendre euh, les petites écoles ou euh, primer en disant, là, je travaille, c'est génial. Mais euh, non, c'est vraiment euh, c familial. Comme c'est euh, un petit village, les gens les gens ils se connaissent tous. Les familles sont assez aisées quand même. Mais euh, franchement, les gens sont adorables. Je t'ai dit, le maire a toujours eu de très, très bons rapports en plus. C'est quelqu'un qui apportait une grande importance à l'école du village. Mm. Pour lui, c'était vraiment le lien social. On a toujours, on a toujours eu ce qu'on voulait. On manquait de rien au niveau moyen, et puis au niveau quand tu as des petits travaux, des, des des choses à demander, bah, tu sais, parfois ça il me peut passer. En fait, dans l'école ouais. j'ai fait mon stage, ça faisait deux ans qu'elle demandait des rideaux, elle les incite et les faisait pas. C'est ça aussi, d'un côté, ce qui est bien dans les petits villages, c'est qu'il oui. voilà, y a un peu moins d'intermédiaires. Oui, il y a une attention portée vraiment à l'éducation. Voilà. Alors, Johanna, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu les objectifs principaux de ton métier d'ATSEM en fait, euh, pour moi, c'est vraiment euh, d'accompagner l'enfant, euh, d'être là pour lui. Mais vraiment, euh, on a euh, pour fonction d'aider l'enfant euh, dans son acquisition euh, de l'autonomie, ouais. lui apprendre à s'habiller, lui apprendre à, à manger correctement avec des couverts, euh, à devenir autonome, mettre ses chaussures, ouais. mettre son manteau, euh, l'aider à s'éveiller. Par okay. l'encadrement euh, euh, que nous apportons pendant les ateliers. D'accord, plutôt que des ateliers. Très voilà, dans les ateliers euh, proposés en classe. donc euh, Moi, je, en plus, je suis énormément avec les petites sections, donc c'est vraiment l'éveil, l'éveil, l'éveil. Mm -hmm. euh, tout ce qui est euh, dans la motricité fine, euh, euh, puis la découverte aussi, la découverte du monde. Oui. Après, euh, j'ai une autre fonction aussi qui est importante, c'est euh, d'aider et d'accompagner l'enseignant aussi mm -hmm. dans ses tâches, de l'épauler. Ouais. Mais ça aussi, c'est très important parce qu'on est un binôme. Ah, oui, c'est clair. Sans euh, un thème, euh, je ne l'ai pas vécu souvent. J'ai fait quelques petites sections il y a longtemps. Mais sans ah oui un thème, euh, c'est quand même pas pareil. Hein <rire> je ne sais pas pourquoi. <rire> Mon collègue ah. de maintenant, je devrais essayer de le laisser tout seul une journée. <rire> euh, parce qu'il euh, faut vraiment que ça se passe bien, en fait, entre l'enseignant et la TSEM. parce qu'on euh, est un, vraiment un, un, un binôme à travailler ensemble, on doit travailler ensemble, comme un espèce de, de, de petit couple, en fait. Ouais. Il faut vraiment que ça se passe bien, parce que sinon, c'est le point négatif euh, du métier. Si ça se passe pas bien, et souvent... Euh, ce que je peux voir, ce que j'ai pu, pu vivre aussi parfois, et mais majoritairement j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, mais ce que je vois beaucoup euh, malheureusement dans les témoignages de mes collègues à Tsem, il y a des, des Tsem qui vivent euh, ben, enfin, un enfer en fait, Donc, ça se passe ouais, vraiment pas bien le c'est au détriment des enfants, c'est pour ça que, que c'est vraiment très important que ça se passe, parce qu'au niveau de toi, si hein, tu jamais ça ne se passe pas bien, tu n'as pas envie de revenir demain, le lendemain au travail, si tu n'es mmh. pas considéré, euh, si on parle pas bien, si on prend pas en compte ton avis. ou euh, D'après ce que je peux voir dans mes collègues, il y en a, elles sont vraiment, vraiment réduites à l'état de euh, euh, nounou pour les enfants. C'est vraiment mmh. euh, le lavage, euh, voilà. A pas de s'il te plaît, euh, pas des merci. Euh, voilà. C'est vraiment. Euh, ouais. On les prend pas en considération. Oui, bah, y a un et du coup, quel si quel tout vrai. le monde boude dans son coin, euh, si l'ATSEM et l'enseignant euh, ne se parlent pas, euh, les enfants, bah, tu connais, c'est des éponges, euh, ils le ressentent tout de suite. Bien sûr. Et du coup, bah, tu n'es pas agréable avec eux. Enfin, tu vois, toute la journée, c'est sec. Euh, ah, ça doit être tendu. ça doit être tendu. Oui, hein. voilà. Oh, c'est voilà, ouais, oui. tendu. Et puis, ouais. euh, c'est mauvais, euh, c'est néfaste pour tout le monde. Hum. Aussi bien pour les enfants, parce que tu n'es peut-être pas non plus assez agréable. Et puis, euh, tu pas la cohésion qui fait que. Euh, voilà, ça peut être un peu plus fun, plus sympa, tu proposes des projets plus sympathiques, ça, et, être force de, ça de se déroule bien. Oui, complètement. Et puis voilà, c'est pour faire la tête toute la journée, les enfants ils ont besoin de, de joie, de légèreté, de légèreté. Oui, complètement. complètement. Donc ça c'est très important, mais moi c'est surtout, je suis là surtout pour euh, l'enfant. Oui. Ça c'est vraiment... Euh, la tâche vraiment, principale. Euh, oui parce que comme je t'ai dit, alors ça revient un petit peu après ce que j'ai vécu par le passé, euh, comme je t'ai dit, moi j'ai subi du harcèlement scolaire, et donc euh, j'ai eu un rapport par rapport aux professeurs, aux encadrants, compliqué, parce que quand j'allais les voir pour me plaindre, je pleurais, on prenait pas en considération euh, mon ressenti, euh, ouais. euh, mes propos, on disait « non mais c'est bon, euh, c'est bon, allez, arrête de pleurer euh, », euh, c'est rien, euh, voilà, il faut être plus forte. Euh, ouais. En plus, j'étais très timide déjà, donc aller voir les adultes, c'était compliqué pour moi. Donc, il euh, y a des choses qui peuvent paraître bébêtes pour les adultes, les adultes, pardon, mais pour les enfants, ça requiert oui. une, une importance oui. capitale. Bien sûr. Donc, je ne suis pas là, par contre, les adultes ne sont pas là pour prendre la place des mamans, des membre de la famille, mais euh, je mets quand même une importance à, voilà, bien encadrer les enfants et en toute bienveillance. Et vraiment à écouter euh, leurs petits soucis, leurs petits bobos, leurs petites plaintes. Oui, parfois il y a des plaintes qui sont un peu voilà, récurrentes, qui sont pas graves, des, des, petites, ah. des petites histoires et tout. Mais j'essaye toujours euh, de juger euh, l'importance euh, de leurs requêtes et euh, de les accompagner au mieux. Parce que j'ai déjà vu même, même des collègues, ils hein, disent oui oui c'est bon, ne euh, nous embêtez pas, allez jouer plus loin. Euh, va pas jouer avec eux, enfin euh, voilà, débrouille-toi, en gros. Oui. Ben non, non, non, parce que moi, en étant, ben, comme je dis, je suis un peu sensible. Et moi, je sais que parfois, quand les, les, les adultes euh, m'envoyaient euh, pêtre, je leur sentais pas bien, tu vois, je me suis dit, ah. bon, on m'écoute pas, je me sentais pas écoutée, donc du coup, après, euh, c'est un tout. Après, plus tard, est-ce que ça veut dire que quand il y aura un gros souci, il va aller voir les adultes ou les encadrants Ben non, parce qu'il va dire, ben c'est pas grave, on m'écoute pas. Donc pour moi, après, euh, je fais peut-être de la psychologie à deux balles, mais pour moi c'est très important. Oui, bah, disons qu'il faut être à la fois bienveillante, mais il faut être euh, aussi euh, maternante finalement dans sa façon euh, voilà. Euh, voilà, d'encadrer de, les enfants. Quoi. Que il faut bien les encadrer euh, les euh, ouais, le et les écouter. Oui, le côté maternant, surtout. je dirais que les, en, les enseignants euh, le font un peu, mais peut-être que tu t'autorises davantage de cocooning qu'un enseignant ne pourrait le faire finalement. Bah oui, parce que vous, vous avez quand même pas mal de travail dans la journée. Vous avez tout ce qui est pédagogie. Mm. Donc, euh, les ateliers, euh, ouais, la préparation pédagogique. La, euh... la préparation pédagogique. Et puis même, euh, nous en plus, on est en petite section, moyenne section, grande section. Donc, euh, les enseignants avec qui euh, j'ai pu travailler, euh, bah, ils n'ont pas le don ouais. d'ubiquité, euh, ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Et puis, dans une classe maintenant, c'est ça aussi qui est inacceptable, c'est que les, les classes de maternelle sont de plus en plus euh, bondées d'enfants, j'ai envie de te dire. Mm. Parce que parfois, avoir 30 maternelles dans certaines classes, euh, c'est pas possible, ouais, <rire> même bien. à deux. Ouais. Donc, euh, c'est vrai que nous, on a un rôle, enfin, moi que je juge très important, c'est euh, voilà, on est plus euh, dans l'écoute, dans la bobologie, et, et les choses mm. comme ça. C'est pour ça qu'on n'est pas, euh, je trouve, après, c'est. Euh, de vue que qu'on partage entre ADSEM. Comme vous d'ailleurs, les enseignants, vous manquez d'un manque de reconnaissance. Ah bon nous, ah les ATSEM. <rire> Et nous les ATSEM, davantage, parce que la plupart des gens déjà ne savent pas qui nous sommes. La plupart mmh. des parents ils, ils pensent qu'ils nous confondent un petit peu avec des animatrices ou avec. Euh, euh, des per du personnel de, de nettoyage, ils ne savent pas trop. Il y a une dame avec <rire> l'enseignant euh, qu qu qui s'occupe des enfants. Euh, voilà. Euh. <rire> C'est -ce la nounou. Euh, qui elle est euh... <rire> C'est pas grave. Ouais. Ouais. <rire> je ne dis pas ça pour tous les parents, hein, je caricature. Heureusement. Mais en fait, on fait énormément de choses parce qu'on est présent euh, le matin avec l'enfant, le midi pendant les repas avec l'enfant on est présent euh, euh, pendant la sieste de l'enfant, euh, fin de journée et parfois euh, en garderie. Mmh. maintenant euh, on est amené à faire euh, davantage de choses mmh. oui ça fait donc, des longues euh, journées voilà. de... mmh. des très longues journées donc euh, on est vraiment, vraiment là euh... on a été un peu plus reconsidéré depuis euh... 2017, 2018 maintenant on... on fait partie de la communauté éducative ouais. maintenant on a été intégré à ça donc on a eu un peu plus de reconnaissance oui mais bon, oui, euh, c'est voilà. bon, déjà très important ça veut dire quand même quand on prend en compte notre avis parce qu'on peut être présente aux équipes éducatives déjà c'est très important ça veut dire que voilà ouais, mais oui mais à partir du moment où vous faites, vous faites partie euh, de la vie euh, d'une journée euh, d'école euh, voilà, vous êtes témoin de voilà. de choses. comment ça se passe le midi comment ça se passe le soir aussi sans l'enseignant parce que euh, ouais. les enfants euh... <rire> Ah, change êtes... très rapidement, que ce soit en fonction de leurs parents, de l'enseignant ou... ah, vous êtes présent sur des <rire> temps où l'enseignant n'est pas toujours là en fait. ouais. sur, Alors, euh, tu parlais... sur le papier ça fait pas beaucoup mais ça veut quand même dire que tu vois on a une certaine importance oui bien sûr, sûr. c'est jamais assez mais je trouve mais ça serait bien qu'on soit davantage mis en avant par exemple pendant euh, malheureusement l'épidémie de la Covid on a parlé des enseignants qui restaient euh, travaillés enfin, qui se sont occupés euh, des enfants mais jamais des animateurs, ouais. euh, jamais des ATSEM et jamais des animatrices, quand même, euh, qui étaient là, en classe, qui ont passé leur temps à désinfecter, qui ont passé leur temps à nettoyer les tables, euh, à désinfecter les jouets, euh, les robinets. Euh, la plupart l'ont ont mal vécu, Enfin, c'est anxiogène pour tout le monde, hein, que ce soit les enseignants et tout. Mais du coup, ils s'occupaient vraiment très peu des enfants, plus euh, de tout ce qui était euh, nettoyage. Donc, ouais. euh, je tiens à mettre ça en avant parce qu'on n'en parle pas oui, assez. On parle as beaucoup des enseignants et c'est normal, tout à fait normal de le mettre en avant. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas, voilà, même par les tweets de notre ancien ministre, ouais. il n'y a pas grand-chose pour les animateurs à ESH ou les ATSEM. On est ouais, complètement, tu as raison. Un peu invisible. m'as dit que tu avais passé un CAP euh, pour être ATSEM, donc un peu contraint. CAP Petite Enfance en un an, je ne l'ai pas passé en deux ans, je l'ai passé en un an, parce que comme j'avais déjà un BEP Vente Action Marchande, j'avais déjà les matières principales Ok. Euh, français maths qui étaient validées, donc je n'ai pas besoin de les repasser. Et donc après c'est un euh, concours ATSEM euh... ou c'est un CAP ATSEM non, c'est un concours. Moi, ça a changé parce que moi, je l'ai pas... Alors, je, je, je tiens à le préciser, je l'ai passé il y a 10 ans. Donc, okay. si ça a changé, je ne sais pas. Et donc, après, euh... donc, du coup, bah, comme je t'avais dit à l'époque, euh, la personne qui m'avait recruté m'avait dit il euh, faut que vous passiez euh, votre concours d'Adsem. Donc, bah, pareil, j'y suis allée à reculons parce que je me suis. Dit, bon, compliqué. Comme j'ai vu sur place euh, qu'il y avait euh, beaucoup d'inscrits et très peu de prix et que j'ai un, une énorme confiance en moi, je me suis dit euh, ouais, <rire> je vais pas l'avoir. <rire> ça sert à rien. C'est du temps perdu. <rire> j'ai du travail. Euh, j'ai des grosses journées. Euh, ça m'énerve. J'ai pas envie de le faire. Donc, je me suis dit je vais m'inscrire. Comme ça, va pas m'embêter. Et puis euh, voilà, je vais le faire. Et si je loupe, j'irai pas ah, bah, tant pis. C'est pas grave. Vous avez vu Je me suis inscrite. Et du coup, toi, tu l'as euh, fait avec le concours. Euh... Le CAP, pardon, en, France, en poche. Je ne l'ai pas fait en interne. Ouais. Je ne l'ai pas fait en interne. Mais si tu n'as pas je le préféré CAP en prendre... l'enfance, prendre... tu peux le passer quand même, le concours d'ATSEM ou pas enfin Tu aurais pu le passer Je ne sais pas. Je ne crois pas. Non. Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Comme non. je te dis, comme je n'ai pas d'un parcours classique, je ne sais pas du tout. Okay. Je sais que tu pouvais passer en interne et en externe, mais j'avais regardé en interne, tu avais encore moins de place. Et puis, je pense qu'il faut justifier... Euh... Je ne sais pas, là-dessus, par contre, je suis désolée. on va renvoyer là On va renvoyer les personnes intéressées vers des centres d'information. Oui, parce qu'en plus, c'est important parce que sur le groupe d'ADSEM, souvent il y a des gens qui veulent faire une réconversion et qui posent la question. D'accord. Donc, sujet. Oui. Parce qu'il y a, après, il faudra que je revienne là-dessus. Il y a plein de gens qui ont une idée idyllique, idyllique du métier d'ATSEM, comme certaines personnes ont une vision idyllique du métier d'enseignant, mais voilà. Okay. Et donc toi, euh, concours ATSEM, le concours d'ADSEM bah, je adapté. le prends. Alors, euh, je la... est... il est pas contre il est assez, euh, il est assez costaud. Le CAP petite enfance, c'est un niveau euh, euh, troisième. Ok. En fait, j'avais trop travaillé pour le CAP. Tu sais que le jour où j'ai passé l'examen, j'étais un peu dégoûtée, je pas, non Parce que okay. euh, c'est, euh, je vais pas voilà, m'avancer, mais c'est assez facile. Le CAP, il est, il est facile. Par contre, le concours d'ATSEM, j'ai acheté après des, je me suis, dit, bon, je vais le faire, mais bon. Donc du coup, j'ai acheté des livres, qu'on peut trouver euh, les bonnes librairies de France, euh, des livres pour le concours d'ATSEM, qui sont très bien, où il y a les cours, et il y a des fiches de révision, et comme pour le bac, tu as des livres qui sont spécialisés, petites fiches de révision. Donc là, je me suis dit, quand même, c'est un gros morceau. Euh... Donc j'ai bien potassé quand même, parce que là, j'ai vu que quand même, c'est un, un peu plus dur, il faut des connaissances un peu plus pointues, un peu plus d'accord. Euh, et pour moi, pour ma part, il faut le passer quand on est déjà ADSEM parce que comme tu as beaucoup de, de questions sur la pratique euh, bah, il faut connaître quoi. ça veut dire euh... qu'au niveau recrutement ça, te pas pas, ça, ça ne te gêne pas de ne pas avoir ton concours tu peux te faire recruter sans trop de difficultés oui même tout à fait On peut. les mairies peuvent embaucher euh, des ADSEM sans concours mais euh, alors c'est pareil je ne suis pas très au fait là dessus, il me semble dans une école, il faut euh, tant de personnes ayant un CAP Petite Enfance, mais il faut quand même des personnes ayant un concours. D'accord. Tu ne peux pas avoir que des personnes pour le CAP, il me semble. Okay. Après, euh, je suis désolée, je ne sais pas. <rire> je ne m'intéresse pas à la formation ouais. de mon métier. Donc j'ai bien, bien, bien potassé, potassé, j'ai fait mes fiches, mes fiches, mes fiches, mes fiches. Je suis allée passer l'examen, c'est un QCM. Mmh. Euh, gros stress parce que si tu réponds bien, bah, tu as tes points. Si tu réponds pas bien, on t'enlève des points. Donc euh, déjà, j'y suis allée. D'accord. C'est euh, dans une grande salle, euh, comme au bac, euh, avec euh, des rangs d'oignons de, de, de, de personnes. C'est assez stressant. Okay. Parce que déjà, tu arrives dans la... Je crois que ça se passait dans un lycée ou je sais pas où. C'est blindé énormément de personnes. Je n'étais pas du tout confiante, donc euh, je passe. Après, je vois que mon écrit est validé. J'étais étonnée. Mais bon, j'étais contente. Euh, mais dans les questions, je tiens à le redire, il y avait pas mal, énormément de questions pratiques, ce qui est normal. Et euh, le fait d'être déjà en poste dans une école, c'est ça qui m'a énormément aidée. Après, euh, l'oral, quelques temps après, donc on ne se souvient plus, hein, c'était euh, bah, il y a L'oral, donc pareil, j'y suis allée, euh, tir à quatre épingles, très stressée, très nerveuse, très angoissée, mais. Euh, bah pareil je, comme j'arrive bien à me présenter j'arrive bien à parler avec les gens euh, l'oral voilà. se passe euh, je foire une question mais monumentale juste une question hein. je me demande le téléphone, numéro de téléphone de SOS enfants maltraités en fait je me suis trompée j'ai donné celui euh, pour les centres domiciles fixes donc, euh, <rire> je me suis, euh, voilà. donc du coup okay. je sors en pleurant J'appelle mon instinct, je, bon. je l'ai foiré, je suis nulle. Elle me, elle, elle me réconforte au téléphone, mais ça va aller et tout, je, non. Donc le temps se passe et j'étais en classe et je m'en souviens encore. Et on m'appelle, la mairie m'appelle, tu as ton concours. Et alors là, j'étais choquée parce que je ne m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout à la l'avoir. Comme je t'ai dit, t'as peu de place et beaucoup d'inscrits. Donc euh, bah, les enfants, ont... c'était vraiment un bon souvenir parce qu'ils ont crié avec moi dans la classe, ils ont fait la tête, <rire> On a sorti des petits jus de fruits et tout. Donc euh, franchement ouais, je garde un super bon souvenir. Donc ah bon. Euh, ouais, je suis ah bon. contente. Ouais. Je l'ai eu et ce qui me permet après d'avoir été euh, titularisée. Ok. Donc euh, voilà. Oui, c'est pas négligeable. C'est pas, pas du tout négligeable. <rire> <rire> et du coup, on gagne un peu plus en rémunération. C'est pas grand chose, mais on gagne. Un peu. Ah oui. Ok. Donc ça vaut quand même le coup de le passer, même si c'était pas. Euh... La de thé Oui, puis c'est un euh... confort, parce que euh, comme euh, tu ne sais pas si tu vas rester toujours dans la même école. Euh, oui. euh, quand même, je pense que plus le dossier est complet, euh, plus le CV est complet, euh, plus tu trouves de poste. Euh, maintenant, c'est pareil, y a, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ADSEM, qui veulent devenir ADSEM. Le CAP petite enfance n'est pas très compliqué, donc euh, tu as beaucoup de gens qui postulent. Mmh. Et euh, as, pareil, bah, tu as peu de place hein, dans les écoles, parce que maintenant c'est un métier qui est assez... Euh demander parce que bah tu n'as pas une grosse formation à avoir c'est pas comme les enseignants mais je pense que plus le CV est complet mieux c'est oui. et comme je t'ai dit dans les écoles en plus il y a un certain nombre de CAP mais il faut quand même avoir des titulaires euh, du concours oui. donc euh, franchement il faut le passer et puis euh, moi, comme je t'ai dit je partais pas pour l'avoir et je l'ai eu donc euh, voilà faut pas hésiter ça mange pas de pain c'est ça ça mange pas de pain c'est juste des fiches de révision c'est voilà Ouais. Euh, c'est pas de temps perdu, et puis même euh, si on l'a pas la première fois, on le passe la deuxième fois, euh, voilà. ça va on forcément par la l'avoir, et euh, voilà. Donc euh, il ne euh, faut pas hésiter à le faire. Okay. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, euh, ou, ou très rapidement, des, des grandes réussites qui t'ont fait plaisir, en démarrant euh, ton métier d'ATSEM Tout enfin, de suite, tout je me tout. suis super bien intégrée dans l'équipe, mais pareil, c'est comme l'équipe, je t'ai dit, c'est une petite école, donc... Euh... Euh, directrice super sympa, euh, enseignante super sympa, euh, euh, l'enseignante de, de maternelle, mais adorable, adorable. Pareil, j'ai eu de la chance, elle m'a énormément apprise. Après aussi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est l'ancienne Atsem qui quittait son poste. Elle a pris du temps personnellement euh, pour venir me former une journée, pour euh, me montrer euh, le métier. Donc euh, c'est pareil, je la remercie. Après, là où ça a été compliqué, c'est qu'apparemment, il y avait des collègues animatrices qui louchaient sur mon poste. Et à l'époque, ça a été... Euh, voilà. Et, euh, alors, en démarrant, ça s'est super bien passé avec les enfants et mon enseignante, mais avec les collègues, c'était un peu plus compliqué. D'accord. Voilà, je pas la, la, la bienvenue. Ok. <rire> ah, il fallait passer et le Parce souvent, bah, tu connais, les relations adultes euh, qui sont les plus compliquées généralement. Ah, c'est sûr, ouais. c'est sûr. Ouais. Euh, donc là, ça, ça par contre, ça m'a vraiment… Euh... Ouais, le démarrage là-dessus il est resté un peu plus mitigé parce que c'était vraiment euh, beaucoup de, de bâtons dans les roues en fait. Mm. Donc euh, c'était pas sympa. Mais bon, ouais, c'est pas vrai. grave, donc je me suis dit moi c'est pas grave. J'ai mon travail, je suis à côté de la maison, mes enfants sont super sympas, en plus j'ai la chance d'avoir des petits, des moyens et des grands. <rire> Alors en tant que… Euh, voilà, comme ça je pouvais garder mes petits jusqu'à la grande section. Euh les garder pour moi, et puis vraiment, alors là, ça m'a permis vraiment de découvrir ce que font ce que fait un enfant une petite section, en moyenne section, vraiment de suivre la progression, ouais. Ouais. et de voir ce que tu leur apportes, euh, voilà, que c'est vraiment utile, l'acquisition de l'autonomie, des savoirs, des apprentissages, tu vois vraiment que là, tu es utile, euh, bien ensuite, même pour les enseignants, je pense. Hum. Euh, voilà, te dire tu as démarré avec un petit bouchon qui ne parlait pas bien, qui ne savait pas tenir sa cuillère, qui ne savait pas ah. s'habiller, qui ne savait pas ce que c'était une couleur, un rond et tout, Ouais. Et après tu le vois aller au CP et tout, et ça c'est merveilleux ça. Ouais, c'est ça, ça. <rire> Et après ça, la okay. cerise sur le gâteau, c'est que maintenant en plus je fais l'étude, donc vraiment je les garde encore plus longtemps. Ah oui Je suis un boulet. <rire> <rire> euh, je les que... lâche pas. <rire> ouais, je vois ça, hein, mais il faut les rendre aux parents quand même, hein, Joala, des fois. <rire> non, après, euh, voilà, c'est un métier euh, très épanouissant. Euh... Tu découvres plein de choses, mais moi j'ai découvert plein de choses. Hein. J'ai découvert le métier d'enseignant, j'ai découvert euh, ce qu'on pouvait euh, apprendre dans une école, découvrir dans une école maternelle, Alors, ce n'est pas qu'une garderie hein, par rapport à ce que les gens pensent. Ah. Il y a vraiment euh, des apprentissages essentiels. Ouais. Euh, oui. Donc euh, non. Après c'est un métier qui, sur le, sur le papier, il est génial, euh, mais c'est un métier qui est, je trouve quand même, dur, pourtant je viens de la vente, j'étais habituée aux grosses semaines, mmh. euh, c'est un métier euh, qui n'est pas forcément Fatiguant. super bien payé non plus, voilà, mmh. qui est fatigant, qui n'est pas très bien payé, donc si tu veux avoir une paye, pour ma part, qui ressemble à quelque chose, il faut faire beaucoup d'heures, ouais. beaucoup d'heures en plus, les gens pensent oui, euh, on travaille sur le temps de classe, après on rentre chez nous, on a nos vacances, non, euh, non, non, non, il y a pas des autres qui font ça, mais ils n'ont pas un salaire du coup après... Euh... Ouais. Il ressemble forcément à quelque chose, c'est pas ça, avec ça que tu peux avoir, euh, voilà. Ouais. Moi je commence à 7h30 par exemple, pour te donner mon exemple, je commence à 7h30 avec de la garderie, après euh, 8h20 euh, jusqu'à 11h30, euh, un temps euh, scolaire, ouais. où euh, j'aide à la préparation... Euh, les ateliers, j'encadre les ateliers, je fais du rangement, je prépare le dortoir, de la découpe, enfin voilà des choses comme ça. Pas mm -hmm. mal de petites préparations, d'encadrement. Je ne fais pas la motricité, mais d'autres euh, ADSEM font la motricité. C'est fatigant, c'est très fatigant aussi. Mm -hmm. Donc euh, c'est pour ça que je tiens à le, à le rajouter. Après le midi, bah, temps de cantine et de surveillance. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on bah, sert sur le temps euh, du repas, on sert et on accompagne l'enfant. Bien sûr. Euh, C'est-à-dire qu'il faut lui apprendre. Alors, moi, du coup, je ne déjeune pas. Euh, parce qu'il y a d'autres qui déjeunent avec les enfants. Moi, je ne déjeune pas avec les enfants. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment que je passe mon midi à leur apprendre à découper, à leur apprendre à servir de l'eau, à leur faire goûter les choses. Donc, euh, c'est un, un temps qui est assez fatigant. Il faut, euh, faut courir à droite, à gauche pour servir tout le monde. Donc, euh, c'est voilà, fatigant. Oui, c'est sportif. Ouais. Après, tu as pas la surveillance. Pas à quel moment euh, quand les enfants partent au dortoir. Donc, tu vois, <rire> je t'ai dit, j'ai commencé à 7h30. <rire> c'est ça. Donc, le, et ils vont se coucher à 13h et ma pause est à 13h30. Donc, euh, après, tu as la surveillance. Mm -hmm. euh, ou, euh, bah, alors là, c'est un stress. Alors, oui, c'est bien, ils jouent, mais moi, tu as un stress quand même parce que c'est les parents quand même, ils te confient leur bien le plus précieux, mais c'est à toi d'en prendre soin. Euh, C'est-à-dire euh, bah, qu'ils se passe pas mal, euh, que tout se passe bien, de pas en perdre un. Euh, mmh. Qui se blessent pas. Enfin, c'est pour moi c'est stressant. Le midi, les collègues, ils... voilà, je suis toujours en train de compter. Je fais, attends. Alors, il est où lui Il est où lui voilà. Je veux vraiment tout les avoir. Donc c'est stressant. On s'amuse, ouais. mais voilà, c'est un temps quand même de surveillance. Ouais. Donc moi, je tiens vraiment à préciser. qu'après, après, si as des, il faut les accompagner aux toilettes. S'il y en a qui ont du mal, il faut soigner les petits bobos. S'il y a un blessé, Donc, voilà, il faut vérifier qu'il n'y en a pas un qui se carapate à droite à gauche. Donc c'est quand même un peu de stress. C'est du plaisir, mais c'est un peu de stress quand même. Après, j'ai ma pause, j'ai une demi-heure de pause. Donc euh, voilà, juste le temps de manger. Après, je reviens, dortoir. Donc là, euh, bon, c'est un moment un peu plus calme. Moi, j'ai de la chance, j'ai un petit dortoir. Parce que là où j'ai fait mon stage, c'était une salle de motricité qui était immense, qui était remplie de petits lits. Euh, donc en plus, comme c'était une salle de motricité, les ADSEM devaient sortir les lits. Tous les installer un par un dans la salle. Après coucher les enfants, enfin les déshabiller, les coucher. Et une fois après, qui euh, à la fin de la sieste, elles doivent aider les enfants à se lever, ranger. les gens ils pensent qu'ils voient pas ce qui se passe derrière. Donc euh, donc là-dessus là, j'ai de la chance. Moi comme c'est en plus c'est vraiment un dortoir fixe, donc euh, les lits restent en place. Donc je les aide, bah, ils se réveillent au fur et à mesure, l'aide à l'habillage, mais surtout l'apprentissage. Je tiens à bien préciser parce que ça prend beaucoup plus de temps de leur apprendre à s'habiller que de les habiller ouais. toi-même. Oui, c'est ça. Parce qu'il euh, y a des fois, je suis restée euh, 10 minutes avec un enfant pour les apprendre à mettre sa chaussette. Donc, euh, voilà. <rire> après, euh, pareil, petit temps encadrement, bah, ils se réveillent tranquillement, on fait des petits jeux. Euh, S'il y a des petits ateliers qui sont proposés, bah, j'enquête pendant les temps. Et puis après, euh, départ à 16h30, et après, moi, j'enchaîne avec euh, de l'étude, jusqu'à ouais. 18h. Ok, ça c'est le goûter, tirage, on va dire. Et, et quelque chose que tu te rajoutes pour euh, arrondir tes fins fin de mois, c'est ça oui, alors moi, euh, je rajoute ça, je rajoute l'étude, donc j'ai de la chance, enfin, après j'ai choisi. Mais d'autres atsem ont euh, le nettoyage des locaux. Mmh. Et donc ça, je tiens vraiment à, à insister là-dessus, c'est que la journée qu'elles font, avec euh, déjà tu as eu euh, une bonne matinée bien chargée, le midi à servir, à débarrasser les assiettes, à nettoyer les tables, euh, le dortoir pour certaines qui doivent installer les dortoirs, euh, les lits défaire les lits habiller tout le monde et à la fin euh, quand la journée finie on va faire du ménage pendant ouais. une heure une heure et demie ouais, c'est vraiment à dire c'est un métier fatigant. ouais et après si tu veux un peu plus de sous pendant les vacances pas bah, la majorité d'entre nous on travaille et on fait l'entretien et euh, du rangement des locaux euh, les locaux de l'école maternelle oui c'est c'est pas, donc donc pas il faut facile, euh, préciser. travailler auprès des enfants, c'est déjà fatigant, mais voilà, ajouter à ça... Et voilà, euh, c'est euh, ouais. fatigant, euh, t'as le bruit, hein, tu connais, t'as le bruit, euh, euh, le stress, euh, la fatigue. Hum. Bon, après, c'est super, hein, j'adore mon métier. Hein. Comme je t'ai dit, j'adore le contact avec les enfants, euh, j'aime beaucoup jouer avec eux, leur apprendre des choses. Dès qu'ils apprennent à faire quelque chose, je suis toute contente, euh, voilà, ça, je rentre chez moi le soir, je vois... Il y a machin maintenant qui a réussi aujourd'hui euh, mm -hmm. à découper une feuille. Enfin voilà, c'est des trucs ridicules, mais genre. Oui, mais voilà. c'est des petits plaisirs qui nous motivent. C'est mes petits plaisirs personnels, c'est de les voir s'épanouir et apprendre des choses. Mais après, c'est fatigant. Ouais. Euh, je travaille pas le mercredi, parce que bon, l'école, nous, elle est fermée le mercredi, mais il y a des thèmes qui travaillent aussi le mercredi. On a ouais. des journées plus courtes, certes, mais du coup, euh, plus longues dans la semaine. Et après, on travaille pendant les petites vacances. Alors, ça peut varier, hein, c'est pareil. Euh... Là-dessus, moi, je suis dans une petite école, donc je travaille deux jours pendant les petites vacances et trois semaines sur les grandes vacances. D'accord. Mais il y a des ADSEM qui font un peu plus pendant les petites vacances, euh, un peu moins, un peu plus dans les grandes vacances. Ça, c'est à la demande. Donc, de c'est fatigant. Euh, mmh. S'il y a des personnes, parce que souvent, je vois les formations qui... Parce que maintenant, tu as pas mal de pubs sur Instagram, sur Twitter, pour avoir des, des... des formations, justement, justement, euh... Pour devenir ATSEM, alors ils te vendent, c'est un métier super, travailler avec les enfants, t'as tes vacances, euh, voilà, non, c'est <rire> super comme métier, mais <rire> bah, c'est comme vous les enseignants, hein. vous faites 8h20, 16h30, dodo, les vacances, c'est ça, puis non. <rire> non. <rire> il y a quand même un petit peu plus derrière ah oui. euh, donc nous c'est ça c'est la face cachée c'est euh, toute la préparation en amont euh, le temps voilà le temps invisible on ne voit pas mais euh, il voilà. euh, okay. faut que les parents euh, puis même les gens qui veulent découvrir ce métier ils aient ça en tête c'est qu'on est là euh, toute la journée mais euh, voilà c'est intense du coup euh, c'est de la fatigue il y a des fois il euh, y a des périodes où on est un peu plus euh, fatigué que d'autres et euh, mm. Et on nous demande beaucoup, quand même beaucoup de choses, surtout qu'en plus, nous, on a une spécificité, c'est qu'on est sous deux responsabilités. La, réponse, la responsabilité de la directrice <rire> sur le temps scolaire et de la mairie sur le temps périscolaire. Donc, ouais. euh, voilà, ouais. savoir euh, jongler entre les deux. Euh, souvent, les deux n'attendent pas la même chose de nous. <rire> Parce que parfois, tu as des mairies où ça se passe super bien avec les enseignants et il y a des fois où ça ne se passe pas bien du tout. Ouais. Donc, du coup, tu es un petit peu entre les deux. Donc, euh, voilà entre la mairie et les enseignants, ça se passe un peu moins bien et du coup, tu es au milieu. Donc, euh, bon, ouais. c'est compliqué. C'est pas évident. Et ouais. c'est pour ça que vraiment l'ambiance au travail avec l'enseignant, euh, ça doit... C'est vraiment, c'est primordial. Alors, est-ce que ce métier t'a amené euh, à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas À être... Euh... À que ce soit aussi... Euh... Aussi, prenant un petit peu psychologiquement, c'est-à-dire que le soir, tu quittes jamais vraiment euh, le travail. Tu es toujours en train de ruminer, ruminer, ruminer, okay. et euh, de repenser à ta journée, ce que tu aurais pu faire mieux, ce que tu aurais, euh, aurais pu améliorer, ce que tu n'aurais pas dû faire, des choses comme ça. Et souvent, je pense aux enfants le soir. <rire> je suis passée pour une psychopathe, mais... Euh... <rire> les enfants qui ont des petits soucis et tout ça je me dis attends, là aujourd'hui j'ai pas réussi à faire ça, demain comment je peux m'améliorer ouais, euh, finalement ça... à faire la part des choses entre euh, ton univers personnel et, et l'univers professionnel ah oui alors ça c'est euh, oui, assez conflictuel euh, même par rapport à ma vie de famille euh, par rapport à mon mari qui me dit non c'est bon maintenant tu es à la maison, tu peux te c'est pas ton travail voilà. hum. mais euh, non non, à euh, ce que ce soit oui aussi, euh, aussi prenant et puis après, euh, non non non est-ce que tu, tu aurais euh, un souvenir à nous raconter pour terminer ce, ce beau podcast un, un meilleur souvenir ou un pire souvenir euh, en tant qu'Adsem qui t'est arrivé des trucs incroyables Attraquer oh, mon pantalon en plein travail <rire> Ah oui, ça c'est un pire souvenir, je pense. C'est déjà arrivé à tout le monde, je crois. Je ne suis pas la seule. Non, moi j'avais. moment de solitude. <rire> On passe notre temps à se baisser, c'est ça aussi. On est toujours ah ben en voilà. bas. Surtout moi, je suis très grande, donc je suis toujours en, en, en bas. Euh, craquer mon pantalon, gros moment de solitude. Euh, supplier euh, des gens pour qu'ils nous ramènent un pantalon. C'est déjà arrivé aussi une collègue où il y a une maman qui a dû lui ramener un pantalon. Une collègue enseignante. Je pense que si elle m'entend, je lui fais un gros coucou. Ça lui est arrivé une deuxième fois il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Euh, non, non, euh, très bon souvenir justement. Alors euh, ça apparaît un petit peu, je sais pas, mégolo, mais je sais pas. Euh, bah comme je t'ai dit, je suis beaucoup dans l'empathie, je, voilà, je fais attention je... et je suis les enfants jusqu'en CM2, puisque euh, sur la surveillance sur le midi, on a un petit peu tous les groupes d'enfants. Et euh, c'est une petite en sixième qui m'a envoyé un message très touchant euh, sur Instagram pour me remercier euh, de tout ce que j'avais fait pour elle, euh, de l'avoir euh, si bien accompagnée, euh, encadrée. Et euh, elle m'avait dit elle était elle elle très sensible, elle avait beaucoup. Histoire, que ce soit dans sa vie perso et à l'école. Donc, j'ai toujours guidé euh, au mieux, hein, sans jamais remplacer les parents. Je tiens bien. Quand ça n'allait pas, son comportement, je lui disais, ou sinon, voilà, j'essayais de l'aider quand voilà, elle, était un peu, euh, elle était toute seule. Et voilà. Et c'était une grande lettre comme ça où elle me remerciait et. Euh... Elle me disait que je l'avais euh, un petit peu sauvée, donc euh, ouais, ça, ça m'a ça touchée, ça m'a touché. même ouais. là j'en parle, ça me touche. Maintenant, en, en troisième, j'ai encore du contact avec elle, mais c'est touchant, on ne fait pas ça pour ça, on ne fait pas ça pour avoir de la reconnaissance, on ne fait pas ça pour avoir des cadeaux, mais euh, on fait ça justement, pour ce que je disais, pour l'enfant, pour son épanouissement, son... pour qu'il s'accomplisse pleinement. Et... Mm. Voilà, tu as un peu de fierté quand tu sais que ça se débrouille bien avec... après, voilà. C est c est évidemment. Qu ils, quand ils viennent te voir après, qu'ils sont grands, qu'ils se souviennent de toi, et voilà. Ouais, C'est mon plaisir ça. Voilà. Ouais, C'est mon comprends. plaisir à chaque rentrée. Je comprends. Ça fait plaisir je de les retrouver. Ouais. Voilà, et puis moi, bon, avoir un peu de reconnaissance aussi des parents, des merci. Des... Ça fait du bien. Voilà, que bah, ça, soit un petit euh... ça sera le petit voilà. message euh, de, de fin de ce podcast euh, auprès des parents et des enseignants. Pensez à remercier euh, nos chers ATSEM qui nous rendent bien service au quotidien parce que voilà, sans eux, euh, le métier serait bien plus difficile. On s'en rend compte quand ils ne sont pas là, mais autant s'en rendre compte aussi quand ils sont présents. En tout cas, Johanna, je te remercie énormément d'avoir pris ce temps pour nous raconter ta petite vie d'ADSEM, ton parcours. Euh, J'espère que je ne suis pas trop partie dans tous les sens. Merci en tout cas d'avoir donné l'occasion de m'exprimer. J'espère avoir parlé au mieux au nom de toutes les ADSEM. Alors, si j'ai des petits oublis ou des, des imprécisions ou des erreurs, bah, je m'excuse, <rire> par Exactement. avance, mais euh, oui, euh, c'est bien de nous avoir euh, de laisser aux gens découvrir le métier d'ADSEM et voilà, de Merci. voir qu'on voilà, existe que... et que nous sommes importantes. Ouais, je suis sûr que tu sommes représenter dignement et que si jamais il y a des erreurs, on ne t'en voudra pas. Et au pire, les, les personnes pourront laisser des petits commentaires pour dire euh, ce qui ne va pas. <rire> pas d'inquiétude. pas évident, ce n'est pas évident de parler de soi comme ça. <rire> à un moment, je suis une psy. <rire> ah, euh, je vais penser à cette reconversion, tiens. <rire> Merci encore, Johanna. Cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous. Et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt